Bonjour, voilà vous voyez où nous sommes tombés dans cette vidéo. Voilà la connexion a fi est finalement passée. Nous sommes tombés ici. Comme nous avions dit, comment créer son compte IBOSS. E nous avons une première chose à faire. Vous voyez maintenant nous sommes là. Vous pouvez lire d'abord ces informations. Ouais, vous lisez. Et ici nous avons, voilà nous avons adresse e-mail ou identifiant mot de passe. Ça c'est pour ceux qui ont déjà leur compte, ils peuvent mettre leur mot de passe et vérifier leurs informations. Ceux qui n'ont pas encore de compte, vous venez plus bas. Vous voyez, venez ici. Je n'ai pas de compte c'est notre première partie je n'ai pas des comptes et vous voyez vous allez accéder à cette première partie et ensuite vous pouvez remplir les informations par exemple je viens là pour notre personnalité c'est Mag c'est une femme alors je viens ici c'est son nom que j'ai mis ici je mets son prénom alors l'adresse l'adresse ici c'est notre voilà une adresse email, c'est plutôt le quartier dans lequel on demeure. Voilà. Ouais. Pour remplisser le quartier. La boîte postale ici, c'est 0,0. Comme nous avait expliqué, voilà comment on était. L'agence nationale la était venue exposer, nous disant que le, la boîte postale, c'est 0,0. La ville, vous mettez point pour la personne, le pays Gabon, pour celle qui demeure au Gabon. Voilà. Et nous sommes ici. Vous mettez votre numéro de téléphone ici vous mettez votre adresse email votre adresse email quand vous mettez cette adresse email vous mettez votre adresse votre, vous reconfirmez le même adresse email ici ensuite après avoir mis votre adresse email et confirmer le même adresse email en bas vous mettez votre identifiant l'identifiant peut remplacer l'adresse email si vous n'avez pas envie lorsque vous allez revenir maintenant quand votre compte sera créé lorsque vous auriez envie de venir à vous acheter une formation si vous n'avez pas envie de mettre le mot de passe et eh, l'adresse mail vous mettez votre petit nom ici identifiant et vous mettez le mot de passe ça va passer comme si c'était l'adresse mail ok maintenant quand on arrive là vous mettez la confirmation de votre mot de passe c'est bien une adresse email qui vous vous même parce que lorsque vous allez mettre cette adresse email, c'est cette adresse mail on vous enverra on va dire le code de confirmation pour activer votre compte et Ensuite, passer à la deuxième phase. Merci, c'était la première phase. Comment créer son compte. N'oubliez pas, après mettre ces informations, vous allez cliquer ici, enregistrer pour passer dans une autre phase. Merci.